Oh, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va, tout le monde? Just Baki de retour, oui. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau petit live sympathique. Comme j'ai dit, dossier Pépito. Oui, je sais, c'est un dossier dont je dois pourrir s'il paraît, mais bon, on va l'ouvrir. J'espère qu'il y aura de bons trucs dedans. Et ben bah non, bah, finalement, non. <rire> Vraiment, c'est que des dossiers pour euh, des impôts, tout va très bien On a ici 5 euh, petits jeux d'horreur sympathiques, je dis bien 5 oh, En plus c'est pas ce qu'il y a à Donc du coup on va pas tarder, on va commencer avec Death Trip Oui je commence comme je veux <rire> Ah mais en plus c'est un jeu Unity Ah je fais qu'espérer que je puisse me la cracher. <rire> imagine <rire> Donc voici le premier jeu, Death Trip <rire> Waouh je sais très sais pas parler anglais Donc euh, en gros c'est des pièges mortels si vous voulez Attendez, je vais baisser un peu le son et on va commencer de jouer maintenant, 1, 2, 3, à ce qui paraît ça avait peur. Waouh. Inspecteur M. James est en chasse, est en à la recherche d'un serial killer qui s'appelle la femme tueuse, enfin la mort, la mort de la femme si tu veux. Les dame victimes de, cette, de ce crime horrible a été trouvé dans un hôtel pas cher euh, où la Lady James, en gros femme James, euh, ou la dame de James, euh, est euh, en train d'investiguer, enfin de faire des recherches. Malheureusement pour l'inspecteur, le meurtrier est toujours là. Ah oh mon dieu, c'est moi, wesh. Oh merde. Wesh. Oh, en vrai, c'est beau. Petite radio là. Mais mec, c'est feed quand même. Putain, get get le PC de gamer là. Waouh, la la la la. Rai. <rire> Core 5. Ouais ouais, i7 plutôt. Petit écran Asus là. Mm, petit clavier euh, Corsair. PC de CDI. Waouh, wow, t'as vu. On est voisins, je crois. Ah ouais, attends, attends, attends, attends. Je vais te faire passer un petit bonjour. Eh hey, voisin, eh hey, voisin, eh hey, vas-y. Du <rire> <rire> coup de la musique. chou oh, sure. wesh, eh hey, JL. Eh hey, mon ref Eh hey. JL, JL attends, JL, comment ça va mon pote Ça va Check, check, check. Eh hey. JL JL Non. <rire> <rire> Ah J'ai tué un follower ah ah ah <rire> <rire> le Ouais c'est ça. <rire> c'est tout. <rire> non, on va te sauver JL On va te sauver la vie <rire> Oui oui je sais, l'inspecteur, blabla, continuez. Faut quitter un autre truc. 1, 2, 3, 2. JL, on va te sauver la vie <rire> Enlève ce foutu pot T'inquiète. Je m'occupe de ce feu de Attends, je vais mettre plein de temps Giel Attends, écoute-moi bien. C'est peux le fort, attends Non Non Giel J'y Attends Non mais.. NON NON NON, non. non. Non, non. Bon, hein, j'ai fait des frites Maintenant, on va passer à midnight, midnight. Euh, au repas de minuit, si tu veux Enfin, un petit manger de minuit. Mais oui, c'est lui. Je parle bien de celui qui mange en pleine nuit, hein, bien sûr. <rire> Donc, midnight snack. On a payé crédit kit euh, Le jeu a été fait par Bruno. Salut Bruno. Bien ou bien mon ref <rire> Voilà. Oh mon dieu Oh, il est minuit. Putain, j'ai faim, c'est l'heure de mon mina snake. Du coup, qu'à un moment, on avait pété. T'imagines, tu chips après ta faim. Oh, j'ai faim. Ma téléphone... Oh. Alors, hé, hey, c'est quand que tu viens me visiter Tout va bien ici Tu sais ce qui arrive aux vilaines filles et qui ne répondent pas à leur père, n'est-ce pas Euh, non. Oh là là, j'ai tellement faim. Bonjour. Papa Y'a quelqu'un Oh mais putain même pour manger je peux pas... <rire> C'est ma mère mec. <rire> ah merde. Je vous me présenter je crois. <rire> oh j'ai envie de chier. Oh. Putain j'ai faim. J'ai envie de chier. Oh. On va se pizer un de t'inquiète frérot. Tu <rire> mmh. hey, s'il te plaît. Madame. Hey, madame. Eh hey, madame. Salut madame. C'est bon, j'ai dit bonjour. Oh, j'ai fait un câlin, t'inquiète. Un beau canon là. <rire> euh, start, surveille. Euh, de ce que j'ai vu, on va faire un petit questionnaire. Allez, c'est parti. Oh. Oh, il y a un petit find. Oh, putain, les gars, il de... <rire> y a un petit find de Minecraft. Zoup, zoup. On va faire ces sondages. Oui. Est-ce que tu as passé une bonne journée Honnêtement, non. Oui, oui, quand même. Je vais dire oui. <rire> J'aime bien mentir. Est-ce que j'ai pris des responsabilités Bah. Oh putain, il y a de l'eau. Oh Allez, on met tout à la poubelle. Même le PC à la poubelle. Allez Alors, oui. Moi ouais, j'ai tout jeté. Ouais ouais. Est-ce que tu es familier. Attends, est-ce que tu t'es familiarisé avec.. Enfin, est-ce que tu es familier avec tes... ton entourage Je sais pas, ouais. Est-ce que tu sais où je suis Non. Euh, est-ce que tu as euh, eu une, une attaque euh, cardiaque euh, non. Est-ce que tu te poses des questions sur son existence Oui. <rire> Depuis tout petit. <rire> est-ce que tu as cru qu'il y a un dieu Euh, ouais. Est-ce que, con... est que tu as répondu à ces questions en... Euh, euh, en random Non. Es-tu sûr Oui. Est-ce que tu te sens confortable dans ton... Ouais. Si là. Si merci Tony. Est-ce que tu serais effrayé Oui. Est-ce que tu t'es demandé euh, quand est-ce que tu vas mourir oui. Sympa. <rire> Sympa. Est-ce que tu as nettoyé ton bureau dernièrement Ouais ouais. Oh Oh What the Attends quoi Les gens je vous explique un truc. C'est ce que je tiens dans ma main un screenshot de Minecraft, ah ouais, ils sont forts. Est-ce que tu reconnais les. Ouais, est-ce que as des ennemis Euh. Non, à part. À part sur l'inox, mais bon. <rire> Et si tu es soudainement. Est-ce que tu es soudainement disparu Est-ce que. Es... Oh putain, j'ai peur. Est-ce que tu crois que quelqu'un va venir euh, te chercher Oui. Est-ce es tu seul Oui. Si tu cries euh, est-ce que, est que tout le monde va entendre oui Est-ce que tu connais la personne vers moi Oui C'est vrai ça Est-ce que, es Est que tu es relaxé Non Est-ce que tu... Est-ce que tes sentiments sont réels ou c'est juste... Ou t'es juste et non programmé comme une machine Ouais est-ce qu'il y a une existence à la vie Non. J'ai peur putain Tu sais ce qui se passe Non. <rire> si tu... Si tu dirais la vérité à propos de ton existence, est-ce que tu... Euh... Est-ce que tu... Euh... N'accepterais pas qu'ils aient une meilleure réponse Bah ou je sais pas, ouais, non, je sais pas. Pardon! Attends, attends, attends, attends, attends! Attends, attends! Alors, pour ceux qui se demandent euh, où j'ai pas. Ouais, c'est moi! Mec! Mais. Mec! <rire> mais, mec, mais. Le jeu a devenu mon prénom! Bon, c'est j'ai dit euh, dans tous mes lives, mais bon! Mais c'est incroyable! Quand je te posé la question, est-ce que tu as vraiment répondu Oui Si tu devrais prouver que tu as aucun sentiment, est-ce que tu serais choqué Ouais Est-ce que tu veux savoir la vérité Oui Waouh C'est cool Ouais J'aurais regardé dormir. Mais... D'accord <rire> Eh hey, vas-y, t'es casse-couille, qu'est-ce qu'il y a là oh, Regarde autour de toi, cette chambre, cette d'or, cette combattante, cette mais... Ouais Rien n'est réel, j'ai fait ce monde, je t'ai créé Non Non Non C'est pas vrai Non Non Non, non, non, non j'ai essayé de t'aider pour voir ce que tu étais, et maintenant j'ai fait! Non! Non! Vous t'en vas à libérer! Non! Donc tout seul à la minuit, euh, partu! Clic! Ah, oh, j'ai mal dormi! Je m'en à 2h du matin, comme toujours. Ça devrait. Je devrais avoir si mes parents sont rentrés à la maison. Et... Papa, maman! Est-ce que vous êtes rentrés? Maman, papa, oh t'es chiottes, papa, papa, maman, <rire> c'est tout, maman. Euh, c'est là. Papa. Mes parents sont pas à la maison. J'espère qu'ils vont retrouver. Ils vont retourner à la maison. <rire> Je fais la taille des chiottes. Moi, oh, on m'appelle. C'est pour ça qu'on m'appelle Pepeto. Papa, maman, c'est tout. Papa, papa, papa, maman, Où le lait. Papa, c'est toi J'ai jamais vu de couloir. Ouais, ouais, t'inquiète. Ça, c'est mon pasta secret Papa, ou le lait Mais, je vais pas me je... payer les couilles Wesh. Oh, putain, mais c'est quelqu'un a signé du nez C'est du sang Comment c'est arrivé Comment c'est passé J'ai... J'ai signé du nez. Papa, papa, papa, Et l'aventure. la Pas la pipou Désolé, j'ai renversé le ketchup, oh, putain Wesh ouais, Papa! Arrête de jouer avec moi! Hmm. C'est un petit peu ce ce qui est en train de se passer! Sus! C'est sus! Papa, maman, c'est tout! Ouais, le daron, t'es où? Non, c'est le même couloir que le dernier, donc c'est pas un rêve. Hmm... Ouais, le daron, t'es où? Eh, hey, s'il te plaît! Eh, hey, frérot! Eh, hey, je, je vais te trouver Papa, j'ai trouvé un jouet dans ton tiroir! Ouais, oh, il est tout visqueux, c'est quoi? Bah, par contre, je vais bien rentrer, hein. Ah, ce rêve était un vrai un vrai euh, roller coaster en gros, un vrai euh, manège. Euh, heureusement que le téléphone m'a réveillé, je vais juste répondre. Quel téléphone Ouais, mon ok 3310. What the fuck oh, J'aime pas vu ici. Wesh Oh, le papa hmm. Putain Est-ce que tu es le fils de Vincent Alband et Marie Rogue Ouah, wow, c'est moi Je suis vraiment tué pour informer mais ils ont été euh, tués à minuit. Oh merde, oh, c'est dommage ça Quoi Oh non, fin C'était fond Attends, c'est pas déjà fini Vraiment Alors C'était tout seul à minuit Y'a R, ouais y'a rien Escape pour fermer le jeu et malheureusement c'est tout